Ça faisait 5 ans. 5 ans à me dire la fameuse phrase « Le mois prochain, tu te remets au sport ». Et à ressentir cette frustration de rien faire à part euh, manger et dormir. Vous connaissez cette culpabilité dévorante qui te murmure doucement à l'oreille ?« Pourquoi les autres y arrivent et pas toi ?» Puis un jour, j'ai eu le déclic. Le déclic de me dire que je faisais pas du sport pour les bonnes raisons. Les insta -girls super sexy Non, c'est pas une bonne raison. Les mecs Non, c'est pas non plus une bonne raison. Puis j'ai trouvé ma bonne raison. Celle qui allait me pousser à faire ce que j'avais été incapable de faire pendant 5 ans. Celle qui allait me réveiller le matin en hurlant. C'est ton jour Et c'était le cas. Je vous ai déjà parlé de ma motivation dans une première vidéo que je vous mets ici. Aujourd'hui, on va parler des conséquences mentales et physiques de ces deux mois. On va parler bouffe et graisse parce que rien ne vaut ce plaisir ultime de la nourriture. Si tu es là en train de regarder cette petite vidéo, c'est que toi aussi tu veux repousser tes limites et que tu es chaud. Chaud pour enfin lever ton petit cul de cette chaise si moelleuse et confortable et je suis là pour te guider et te raconter mon histoire. Avant de commencer, trois disclaimers. Premier, je ne suis pas coach, diététicienne, ou etc etc. Je n'ai pas la science infuse sur le sujet, je vais te partager plus mon expérience personnelle. Chacun son corps, chacun son rythme. Deuxième chose, Insanity est un programme très intense. Si tu as des problèmes de corps, si tu as des problèmes cardiaques, si tu d'autres problèmes, ne le fais pas. Genre c'est vraiment assez vénère donc sois D'être en très bonne santé avant de commencer le programme. Et non, ça ne sert à rien, je ne vous enverrai pas de programme, donc arrêtez de me spammer avec ça s'il vous plaît, je ne peux pas vous envoyer le programme. C'est un programme payant et donc je reste dans la légalité. Et troisièmement, j'ai commencé ce programme pour des objectifs de santé et non de perte de poids. Et ça, je pense qu'il est important de le souligner. Trouve. Ta motivation. Pour moi, l'auto-persuasion est déterminante dans ce genre d'objectif, dans cette motivation. Si tu passes ton temps à t'auto-accabler, à te dire que t'es une petite merde qui que t'y arriveras pas, eh bien tu n'y arriveras pas, donc non. Tu es un petit soleil, hein. Il faut que tu crois en toi et que tu ne l'oublies jamais. Tu dois donc trouver la bonne raison qui te pousse à faire du sport, une qui te tient assez à cœur, une assez forte pour réussir à briller. Et oui, on peut tous, vraiment tous le faire. Et puis tu dois trouver une date pour commencer ton objectif et donc te la répéter tous les jours, même plusieurs fois par jour. X jour, je vais réussir à me mettre au sport, ce X jour va changer ma vie puisque je vais réussir à faire ce que je n'étais pas capable de faire auparavant. Trouve ton sport et ton rythme. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous parler d'Insanity, mais cette vidéo est applicable à tous les sports, à toutes les activités, à tout ce que vous avez envie de faire, en fait, tout simplement. Personnellement, mon objectif c'était donc euh, la santé, mais aussi parce que je veux reprendre la boxe en septembre. J'ai fait de la boxe plus jeune, mais j'avais pas assez de sous pour payer le matos. Et quand j'ai eu assez de sous pour payer le matos, eh bien, je me suis pété les ligaments croisés. J'aurais donc pu me dire, tant pis, c'est un signe du destin, reprends pas le sport, reprends pas la boxe, mais du coup, le destin me condamnait à renoncer à mes rêves. Ah non, non, non, non, monsieur le destin, là, on va pas être copain. Déjà, t'es qui hein, pour me dire ce que j'ai à faire, donc non, on va pas, on va pas écouter. Le destin, et on va faire les choses comme on veut. J'ai repris donc doucement le sport, et puis finalement, je me suis dit que j'allais faire Insanity parce que pour moi, Insanity c'était LE BOSS final. Si je réussissais Insanity, ça voulait dire deux choses. La première, c'est que euh, mon chirurgien avait bien fait son taf et que mon genou tenait. Et la deuxième chose, c'est que j'étais capable d'avoir assez de cardio, assez de motivation et assez de tout ça pour réussir à faire du sport à plein poumon. On va dire ça comme ça parce sanity vous en chiez. Insanity, c'est donc du sport 6 euh, jours sur 7, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et pas le dimanche. Et en fait, au début, il y a un échauffement, après, il y a des genres d'étirements yoga et ensuite il y a du cardio muscu alors le premier mois c'était 45 minutes et le deuxième mois c'était une heure quand je suis arrivée au second mois et que j'ai vu que c'était une heure je vous jure j'ai cru que je me prenais un coup de pelle une heure une heure de ma journée à sauter sur place c'était donc ça un insanity mois deux oui oui j'ai pleuré un bon coup hein et puis euh, j'ai repensé à mes objectifs et je me suis dit euh, faut le faire je vais pas vous mentir je vais pas vous cacher mais la motivation ça fait ça des fois j'étais à fond dans la séance des fois beaucoup moins des fois j'avais envie de faire plein de choses en même temps des fois pas du tout en fait euh, pendant le deuxième mois les deux euh, premières semaine c'était la catastrophe quand j'ai vu que c'était une heure et que c'était super intensif j'ai cru que j'allais mourir à chaque fois et j'avais un petit peu perdu la motivation et puis j'ai vu une vidéo de rosalie qui a fait un mois de sport aussi et elle elle m'a grave motivée j'ai vu sa vidéo j'ai fait yes girl je m'y remets et donc les deux dernières semaines j'étais à fond mais c'est vrai que les deux premières euh... et donc du coup j'ai réussi à terminer les deux mois et une semaine d'insanity puisque entre les deux programmes il y a une semaine de régulation et donc j'ai tout fait et là les gars la fierté hein, la fierté personnelle elle est à ce niveau genre je l'avais fait genre moi la petite meuf qui n'avait jamais réussi à tenir des objectifs sportifs qui n'avait jamais réussi à bouger son cul du canapé réellement. Je l'avais fait, je l'avais vraiment fait, et donc si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Parce que je te promets que je suis pas meilleure que toi, hein. ça c'est clair et net, hein, sois-en Si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Et ce sentiment-là de fierté, il est si incroyable, parce qu'il vous rend si heureux, il vaut mille autres sentiments, hein. mais il est si pur et si fort que c'est ouf Et aussi, j'étais quand même très fière de moi, parce que pendant le deuxième mois, j'ai réussi à tenir la nourriture. La bouffe la bouffe, ma vie entière franchement je suis arrivée sur terre il y a 25 ans pour manger aucun objectif dans la vie à part manger vous connaissez ce truc là, vous vous levez le matin, vous êtes en train de petit déj vous avez même pas fini le petit déj que vous, vous demandez qu'est ce que vous allez manger le midi et c'est pareil le midi pour le soir je mange tout, j'aime tout et je suis pas difficile bon par contre la viande hein je vous la laisse mais pour le reste si ça se mange ça me va sauf que voilà je me suis aperçue, moi qui pensais très bien manger, que je mangeais beaucoup trop gras dans le fond hein, je le savais, en vrai de vrai mon corps me disait non et ma tête me disait oui vas-y cours mange comme quand tu sais que t'es amoureuse du mauvais mec mais et tu penses quand même, ben, tout pareil. J'ai cherché l'inspiration pour mieux manger. Et du coup, je suis tombée sur la chaîne de Aline Dessine. Et vraiment, c'était une mine d'or. Je vous laisse aller voir sa chaîne. Elle explique super bien tout ce qui est bouffe. Après, je me suis vraiment concentrée sur la bouffe. J'ai surtout retenu une chose, c'est qu'une bonne assiette était moitié légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. J'ai ensuite aussi acheté une balance pour pouvoir peser mes aliments. Alors, pas pour devenir anorexique ou pour arrêter de manger, etc. Comme diraient les mauvaises langues hein, qui passent par là. J'ai fait ça parce que je voulais réapprendre à manger et que je me suis aperçue que je mangeais trop peu et beaucoup. Trop gras. Alors, évidemment, il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses, mais moi j'avais tendance à manger que des mauvaises graisses. C'est ma vie, la mauvaise graisse, putain. Pourquoi euh, tout ce qui est bon, ça nous fait. ça nous met en danger, ça nous fait mourir On est en enfer, c'est tout simplement, nous sommes en enfer. Si le para si l'enfer devait exister, ça serait la vie sur Terre, tout ce qui est cool, tout ce qui est bon pour la santé, ça fait chier. Faire du sport, ça fait chier. Tout ça, ça fait chier, et tout ce qui est bon, et eh bien on meurt. Voilà. Est-ce que ça vous semble si fou qu'en 2019, on veuille réapprendre à manger, pas forcément pour maigrir, mais pour être en meilleure santé Parce que dans ma première vidéo, il y en avait, ça leur semblait improbable, genre non Melia tu fais du sport pour maigrir, j'ai 25 ans, hein, je vais arriver bientôt à la trentaine, je veux ma santé maintenant, euh, être bonne en bikini sur la plage c'est plus trop mon rêve goal, j'ai abandonné, j'ai abandonné, on va pas se mentir, j'ai donc appris à faire un choix entre mes trois fromages favoris, chèvre, mozza et feta, parce que je ne pouvais pas tout mettre, j'ai aussi appris à faire un choix entre la pizza, le burger et le sushi, parce que je ne pouvais pas tout manger en une semaine, j'ai aussi appris à mettre moins de vinaigrette à la tomate séchée, qui était si bonne et si incroyable dans ma salade, maintenant c'est plus une à la vinaigrette qu'une vinaigrette à la salade, c'est tout. J'ai aussi dit choose, tu me manqueras pas aux pâtes, au pain, au riz euh, blanc, j'ai privilégié le complet donc là ça va parce qu'en vrai j'adore le complet, euh, pour ça je suis pas relou. J'ai aussi dit ciao les nulos, au soda et au gâteau industriel et je me suis mis à cuisiner deux fois plus. Du coup je me fais graille tous mes gâteaux par tous mes potes parce qu'ils me disent non ils sont dans tes gâteaux, oui mais c'est mes gâteaux. En soi j'ai juste appris à réguler mes pulsions comme un nourrisson en fait. Je crois qu'on n'y arrive jamais vraiment, on reste des bébés. Hein. Euh, le bilan Insanity a vraiment été une expérience incroyable pour moi niveau mental, corps, fierté, tout ce qui va avec. Je me sentais plus ballonnée, j'avais plus cette petite boule dans l'estomac, genre comme si j'avais tout le temps trop mangé, je me sentais vraiment bien en fait. J'étais vraiment plus motivée, plus dynamique, j'étais beaucoup moins sur les nerfs et franchement niveau psychologie le sport c'est incroyable, 10 sur 10, euh, n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quel sport, mais le sport en vrai c'est le secret du bonheur, c'est pas la nourriture, c'est pas tout ça. Le sport en vrai ça fait chier une heure, mais après vous vous sentez incroyablement bien, genre niveau cerveau, c'est évidemment mon corps a su Hein. J'avais très très peur de perdre trop de poids ou de devenir trop fine etc parce que vraiment j'adore mes formes, j'adore mes, mes petits bourrelets, bon pas tous, mais je suis pas forcément complexée par mon corps et vraiment je suis contente parce que j'ai pas perdu tant que ça, mais un petit peu quand même. Vous savez que je me pèse plus depuis... Euh... Parce que je, la balance pour moi c'est un mensonge, hein. je m'en fous de, du poids que je fais, euh, le plus important c'est mon reflet dans le miroir. Mais j'avais pris les mensurations puisque vous me l'avez demandé et du coup j'ai perdu 2 cm de tour de taille et j'ai pris des fesses. Niveau cuisse, j'ai pas trop bougé, enfin non je crois que j'ai pas trop bougé. Donc euh, pff, 10 sur 10 aussi niveau corps, vraiment trop contente. Aujourd'hui on voit mes bébés abdos, hein. bon, pas trop là parce que depuis que j'ai arrêté Insanity euh, ça a été les partiels et tout ça, du coup j'ai un peu... Euh... Repris un peu de poids par-dessus, mais bon, ils sont dessous, je le sais, je les vois encore, mais il faut que je reprenne un peu le rythme et ça, ça va pas trop être difficile parce que j'ai d'autres objectifs pour la suite. Oui, parce que vous êtes beaucoup à me dire, bon, demain, Léa, tu fais quoi Parce que Insanity, c'est bien, etc. Alors, oui, Insanity, c'est très intense, c'était vraiment un objectif à faire sur deux mois, c'est pas un truc qu'on peut faire tous les jours de notre vie. Enfin, il y en a qui peuvent, mais franchement, euh, il faut avoir le mental et tout ça, et puis c'est long quand même à faire ça tous les jours. Donc, je me suis dit, tu fais Insanity et après, tu vas commencer du sport un peu plus raisonnablement et régulièrement, mais pas t'endormir sur tes acquis parce que c'est bien beau d'avoir fait tout ça pendant deux mois, mais c'est pour tout perdre après. Franchement, le moral, c'est l'échec total dans ma tête. Là, en ce moment, euh, je refais sanity. enfin, je fais 4 fois par semaine Insanity, donc j'ai pas arrêté, mais je le fais plus tous les jours. Et je vais aller m'inscrire à la salle pour essayer d'aller 3 à 4 fois par semaine. Et pourquoi pas aller courir, quoique. Non, pas courir parce qu'il fait trop chaud, mais pourquoi pas aller à la natation ou autre pour avoir un peu de cardio. Aujourd'hui, mon objectif, c'est plus euh, de prendre des fesses, hein, parce que j'ai l'option ça, mais l'option fesses. Pff, elle a été désactivée totale à ma naissance. Et euh, continuez de bien manger, tout en ne me frustrant pas et en vivant ma belle vie, hein, parce que c'est important la bouffe. De toute façon, si vous ne mangez pas, vous mourrez, donc euh, mangez, hein. mais euh, faut savoir se réguler. Mais quoi qu'il en soit, Insanity, c'est fini. Je lui tape sa petite bise là. Merci pour tous les bons, les mauvais moments, etc. On se reverra de temps en temps. Merci, au revoir. On passe à autre chose. Bon j'espère que cette vidéo vous a motivé, que vous êtes chaud à reprendre le sport. Bon je vous avoue un petit peu que si vous prenez le sport pour le body bikini de cet été ça sert à rien, vous n'allez pas réussir à perdre euh, en aussi peu de temps, le sport ça se fait tout au long de l'année et si vous voulez vraiment perdre pour l'été vous devez commencer l'hiver. On y va, on se donne à fond, on croit en soi parce que oui vous avez des petits soleils encore une fois et vous pouvez vraiment réussir à le faire si vous êtes vraiment motivé, si vous trouvez les bonnes raisons de faire du sport et vous levez le matin. Je remercie aussi ceux qui me font des dons sur mon utip en regardant des petites pubs. Ceux qui like et commente pour faire vivre ma chaîne. Merci du fond du cœur ou du cerveau parce que ça semble plus logique et surtout n'hésitez pas à aller voir ma vidéo 24 heures avec moi. Il y a du sport, de la motivation à balle donc on se retrouve là-bas. Sur ce, bisous.